travailler efficacement et obtenir des résultats excellents. en peu de temps est bien possible. Il suffit d'avoir la bonne méthode et de l'intégrer dans son mode de vie. Beaucoup de gens sont souvent surpris d'obtenir de maigres résultats après un travail acharné. Des nuits blanches d'insomnie et des journées de dur travail pour un résultat lamentable. C'est ce qui décourage la plupart des gens. Pourtant, ils avaient tout donné. Je veux que tu intègres aujourd'hui dans ta tête la notion d'efficacité. Je vais te donner un exemple. Imaginons deux entreprises A et B qui font dans la production du pain. L'entreprise A a 5 employés et produit 20 points par jour. L'entreprise B, quant à elle, a 2 employés et produit 14 points par jour. Selon vous, laquelle des deux entreprises est plus efficace Il paraît très clair que c'est l'entreprise B, car avec seulement 2 employés, elle produit 14 points par jour. Deux fois, vous travaillez durement, qu'il vous oubliez de repérer à quel moment de votre travail vous avez généré plus de résultats. Si vous parvenez à identifier cette partie, vous devez alors vous concentrer sur cette zone pour améliorer davantage vos résultats. Cette zone est appelée la zone d'efficacité car c'est la zone qui vous permet d'obtenir plus de résultats. Il y a une loi très connue qui s'appelle la loi de Pareto et qui est aussi connue sous le nom de la loi de 80 Cette loi stipule que seulement 20% de nos efforts apportent 80% des résultats ou bien 80% des efforts apportent 20% des résultats. Pour mettre en pratique cette loi, il faudrait d'abord repérer la zone d'efficacité qui représente la zone de 20% d'efforts pour pouvoir produire les 80% des résultats. Une fois que ce sera fait, vous allez constater que vous fournissez peu d'efforts pour obtenir d'énormes résultats.